Bon bah là on voit pas c'est normal C'est parce que là je suis en train de me lever Là, Il est 10h 10h10 pour être précis oh. Allez go, elle est partie. J'ai même pas pris la peine de me coiffer <rire> Ni de raser d'ailleurs Voilà <rire> Là je regarde une enquête paranormale de Jordan Perrigaud okay. Super enquêteur Là, je suis dans Room Station. Euh, je télécharge plein de jeux. Là, j'en ai déjà plein. Et bah là, je continue. <rire> voilà. Là, je vais faire. Euh, Aller vers la Gamecube. C'est euh, que euh, des jeux rétro. Donc, euh, pour la PlayStation, ça va jusqu'à la PlayStation 2. Euh, pour la Nintendo, ça va jusqu'à la Gamecube. Et après il y a quelques trucs PC, jeux PC, donc c'est très bien ça. Des fois ça bug un peu, mais parce que c'est peut-être mon ordi, je sais pas trop. Mais c'est un très bon logiciel, ça occupe bien le temps, voilà. donc, pour les fans de jeux vidéo, je vous le recommande. Là je me fais à manger. Donc là, je fais réchauffer mes pâtes. Je mange souvent des nouilles. Là, il y a le réalisateur qui est en train de corriger mon scénario en rouge. <rire> J'apprends. Donc, faut que je mette ça sur une page. Tout simplement. Voilà. Donc voilà, là, j'ai découvert Scratch. C'est pour. Euh créer des jeux vidéo et donc voilà euh, bah j'apprends un petit peu à manipuler voilà euh, là je, je fais mon premier plan alors là je viens de faire ma première scène alors un peu d'indulgence hein, parce qu'il se passe pas grand chose voilà c'est déjà fini vous entendez le bruit ça crépite c'est tout chaud, ça sert du micro c'est du chèvre, c'est trop bon. J'attaque dans le vide. Ce soir, je regarde les Blues Brothers en anglais avec euh, les sous-titres, comme, euh... comme ça je fais mon anglais en même temps.